bonjour à tous on est parti faire une petite journée au salon de l'agriculture de bordeaux je vais vous faire une petite visite on va aller dans des stands qui m'intéressent et je vais vous filmer tout ça Voici une démonstration de vendangeuses. Ils sont en train de faire... Un... Dans le stand agricole où il y a l'élevage. Là, c'est les limousines qui sont derrière moi. Je vais vous passer ça en vue. C'est des petits concours qu'ils font en... sur le salon de Bordeaux. Il y a de beaux bestiaux. De beaux bestiaux. C'est un taureau de la sieste 717 J'aime. Nous voici rendus au stand des salers. Là vous voyez les petits veaux, le mâle. C'est encore une race à viande comme les limousines. Après, là c'est des petits charolais, des gergeillaises, ça c'est des vaches à lait, elles ont la spécificité de faire du lait avec beaucoup de matière grasse par rapport euh, au, au Primochtein. En autre viande la partenaise. Ça Fait des, des beaux bestiaux encore. Je sais pas si vous en avez déjà goûté, mais c'est de la viande extra. Après, une autre espèce, la basadaise. La basadaise, c'est aussi des races à viande. Je connais pas du tout la viande, j'en ai jamais goûté. voici rendu euh, la race emblématique de la région C'est les blondes d'Aquitaine Je vous rappelle on est au salon de l'agriculture euh, d'Aquitaine Là ils font honneur euh, à cette race Il y en a beaucoup plus que les autres races En même temps c'est un peu normal Les blondes d'Aquitaine Après là je vais vous amener voir euh, vaches laitières c'est tout ça c'est des races à viande vous voyez le taureau primé avec le logo bleu blanc rouge Je suis Aussi rendu aux vaches laitières vous la connaissez tous la race primolstein c'est celle qui est la plus élevée en france je voulais vous montrer un peu ce qu'elle mange C'est du foin de près, de dactyle de gras. Ah, Je la fais rêver, la cocotte Elle mange aussi euh, de l'ensilage C'est de l'ensilage de maïs Là, elle fait la sieste en cet après-midi là c'est aussi des d'autres primolstein elles ont la particularité d'être de couleur marron on n'en voit pas souvent la primolstein en général elle est blanche et noire et c'est assez sympa comme couleur. On finit avec les brunes des Alpes. C'est aussi une race à lait. Les moutons aussi sont présentés à ce salon agricole. Il y a plusieurs races. Là, c'est mouton de race vendéen. Euh, les moutons Île-de-France ils vont bientôt pouvoir faire des pulls là. il y a sacrément de laine voilà un petit peu le champ du Cher il y a pas mal euh, la race Suffolk Le Solonio, c'est marrant comme mouton, ils ont la tête marron.